C'est bon, je suis débarrassé de la mer noël, j'ai réussi à piquer <rire> le calendrier du jour. Et j'ai de la chance, puisque cette fois-ci, c'est quoi ce... Oh, bah plus c'est un ascension du dualiste, Et si je suis pas chanceux. Bon, alors, bah, elle me laisser un petit cadeau, on va y rester après. Alors... Pas de la chance sur Booster si je m'y connais pas. Alors on a quoi On a un petit poton rouge, une baleine cruelle fourreur, un momie Melfi, un fenni Melfi, oh, une nobles joyeuse, un cercle du dragon divin, un niveau taille un juhalo, on s'en fout, encore une arme on s'en fout, une corne d'olifant. Bon, il euh, y a des, des bons trucs dedans, on a quelques Melfi sont mignons quand même, les Melfi, moi j'aime bien. Alors qu'est-ce qu'elle veut je t'ai okay, laissé ce petit gâteau pour te faire plaisir. Père Noël, régale-toi bien. Hum, mmh. ouais, pourquoi pas. Oh, mmh.